Chapitre 87. 1. Je les regardais encore, et je les vis se frapper les uns les autres, se dévorer, et j'entendis la terre qui en gémissait. Alors je tournai une seconde fois mes regards vers le ciel, et dans une seconde vision, je vis sortir des hommes semblables à des hommes blancs. Il y en avait un, et trois autres qui l'accompagnaient. 2. Ces trois hommes qui sortirent les derniers, me prirent par la main, et m'élevant au-dessus de la terre et de ses habitants, me conduisirent dans un lieu élevé. 3. Et de là ils me montrèrent une haute tour environnée de collines plus basses, et ils me dirent, reste ici, jusqu'à ce que tu vois ce qui doit arriver par ces éléphants, ces chameaux et ces ânes, ces astres et toutes ces génisses.